Aujourd'hui, on va étudier l'anatomie des sinus paranasaux. Donc, on adoptera le plan suivant, une introduction, puis la description des sinus maxillaires, les sinus hithmoïdaux, les sinus frontaux, puis les sinus sphinoïdaux, et on abordera par la suite les orifices de drainage des sinus paranasaux, Quelques applications cliniques, puis en fin de cours, une conclusion. Donc, donc, les sinus paranasaux sont des cavités aérées situées autour de la cavité nasale dans les os maxillaires, sphinoïdes, frontales et ethmoïdes. Leurs parois sont recouvertes d'une muqueuse de type respiratoire. Se continuant avec celle de la cavité nasale, il existe quatre sinus paranasaux, sinus phénoïdal, ethmoïdal, frontal et maxillaire. Concernant leur rôle physiologique, ils participent aux activités de résonance ainsi que l'amortissement des chocs à point d'impact facial et assurent aussi l'humidification de l'air respiré. Le sinus maxillaire, qu'on appelle aussi entre-digmor, est une cavité pneumatique creusée dans le corps de l'os maxillaire, communique avec les cavités nasales par l'ostium maxillaire. Il faut noter que les sinus maxillaires sont les plus grands sinus paranasaux. Concernant sa morphologie, le sinus Maxillaire est une cavité pyramidale avec une base interne. présente quatre parois. Elle a un sommet latéral étendu dans le processus zygomatique de maxillaire, comme vous voyez. Avec une base médiale, correspond à la cloison intersinusonasale. Concernant la paroi antérieure, c'est la voie d'abord chirurgicale, limitée en dedans par le bord antérieur du corps du maxillaire, qui contient l'orifice périphore, qui forme plutôt l'orifice périphore. En dehors, on a la limite, c'est le contrefort de l'os zygomatique, voilà, contrefort de l'os zygomatique. En haut, la limite, c'est le rebord orbitaire inférieur. Et en bas, la limite, c'est le rebord alvéolaire de la canine jusqu'à la deuxième primolaire. Donc, cette paroi est constituée d'un os compact, mince, qui s'épicie en périphérie et a une forme quadrangulaire légèrement excavée avec une direction en bas, en avant et en dehors. Il contient deux repères importants, sont le foramen infra-orbitaire, 5 à 10 mm au-dessous du rebord orbitaire inférieur. Voilà. contient les vaisseaux et les nerfs infra-orbitaires. Il faut chercher ce trou lourd lors de la bord antérieure. Deuxième repère, c'est la fosse canine. C'est une région où l'excavation est la plus prononcée situé entre les deux premières prémolaires et bordé en avant par la bosse canine qui est soulevée par la longue racine de la canine. Voilà. Concernant la paroi supérieure, il est fin et formé par la paroi inférieure de l'orbite. C'est le plancher orbitaire, parcouru par le canal vasculonerveux sous-orbitaire. Voilà, Ce, concernant sa situation, elle forme la majeure partie du plancher de l'orbite avec une limite en avant, c'est le bord, ou plutôt le rebord orbitaire inférieur. En dedans, c'est le bord inférieur de l'os lacrymal et le bord inférieur de l'os voilà le, le, le bord inférieur de l'os lacrymal, ainsi que le bord inférieur de la lame orbitaire. En dehors, on a la limite, c'est la suture maxillomalaire ou maxillosigomatique et la fissure orbitaire inférieure formant la fente sinomaxillaire. Il a une forme triangulaire à sommet postérieur qui va répondre à au processus orbitaire de Palatin. La paroi médiale est limitée par la cloison intersinusale, constitue constitu, constitu la moitié inférieure de la paroi latérale de la cavité nasale. Elle a une forme quadrangulaire. Voilà, elle a une forme quadrangulaire. Sa constitution... Donc ce squelette de la paroi médiale comprend un élément central, c'est la paroi médiale de corps maxillaire centré par l'hiatus maxillaire. Donc l'hiatus maxillaire est délimité par le processus inciforme plutôt qui fait partie de l'os ismoïdal en avant. Voilà, en avant. L'os lacrymal en haut. Et en avant, voilà, l'os lacrymal, l'os palatin, palatine euh, en arrière, le bulbe ethmoïdal en haut, le cornet inférieur, voilà, le cornet inférieur en bas. La paroi postérieure, on va l'étudier sur cette coupe transversale de massif facial passant par le cornet moyen. Voilà, le cornet moyen. Donc, quand vous voyez la paroi postérieure du sinus maxillaire, regarde en arrière et en dehors, convexe dans les deux tiers médiaux et concave en arrière dans l'un tiers latéral. Elle a comme limite la tuberosité maxillaire qui le sépare de la fosse pterygomaxillaire. La paroi postérieure du sinus maxillaire est parcourue par les canaux suivants. En dehors, on a le canal de nerfs alvéolaires supérieurs et postérieurs. On, on regarde le deuxième prémolaire et molaire, la première molaire. En dedans, elle est parcourue par le canal de Grand Palatin qui livre passage au nerf Grand Palatin, l'artère Palatin et les canaux Palatins accessoires livrant passage au nerf Petit Palatin. Les sinus ethmoïdaux, ce sont l'ensemble des cavités pneumatiques appelées aussi cellules creusées au niveau de l'os ethmoïdal. Vous voyez, voilà l'os hythmoïdal. Au centre, on a la lame perpendiculaire de l'hythmoïde avec la crista galli. En haut, on a la lame criblée de l'hythmoïde et latéralement, les masses latérales de l'os hythmoïdal. Et à ce niveau-là, dans les masses latérales, où sont creusées les cellules hythmoïdales qui vont former le sinus hythmoïdal. Il faut noter que les cellules hythmoïdales sont ouvertes dans les fosses nasales au niveau de méa supérieur et méa moyen. Aussi, les sinus ethmoïdons sont pairs et symétriques, constituent la pièce maîtresse de toutes les cavités annexes des fosses nasales. Donc, il faut noter que... La cellule ethmoïdale, c'est l'unité anatomique du labyrinthe ethmoïdal. Le labyrinthe ethmoïdal, c'est le sinus ethmoïdal. Donc, les cellules ethmoïdales sont des petites cavités en forme polygonale accolées l'une à l'autre, comme vous voyez, séparées par une cloison osseuse. L'ensemble des cellules ethmoïdales va donner un aspect en rayon de ruche sur une coupe coronale comme celle-ci. Le rassemblement des cellules ethmoïdales de chaque côté par rapport à la lame perpendiculaire de l'ithmoïde va donner le labyrinthe ethmoïdal. Le labyrinthe ethmoïdal, c'est le sinus ethmoïdal qui a une forme d'un un, parallélépipède rectangulaire et régulier aplati transversalement plus large en bas qu'en haut et en arrière qu'en avant. Concernant la situation du labyrinthe ethmoïdal, elle entre en rapport avec, en haut, le plancher du sinus frontal et l'étage antérieur de la base du crâne. En bas, on a les fosses nasales, en dedans, et les sinus maxillaires, en dehors. En dedans, on a essentiellement les fosses nasales. En dehors, l'orbite, en avant, on a la branche montante du maxillaire, en arrière, on a le sinus sphénoïdal. Concernant la systématisation des cellules ethmoïdales, on a diverses classifications qui ont été proposées. La plus utilisée est celle basée sur la topographie de l'ostéomiatique et la topographie des cellules ethmoïdales par rapport à la racine cloisonnante de cornée moyenne. Par conséquent, on a deux groupes cellulaires. Un antérieur, dont les cellules vont déboucher au niveau de meilleurs moyen, et l'autre postérieur... L'autre groupe postérieur, dont les cellules, vont déboucher au niveau des méa supérieurs. Les sinus frontaux sont en nombre de deux, droit et gauche, creusés dans l'écaille frontale. Elles sont situées dans la partie médiale des arcades sourcilières et peuvent s'étendre dans la paroi supérieure de l'orbite, Ont une forme pyramidale triangulaire. Concernant leur situation, ils sont localisés au-dessus de la partie antérieure de la cavité nasale et de l'orbite. Ils en comme des mentions, une hauteur de 2 à 3 cm, une largeur de 2 à 3 cm et une profondeur de 10 à 20 mm, avec une capacité totale de 4 à 6 cm3. Ils ont une forme triangulaire-pyramidale-triangulaire -triangulaire, avec une face antérieure au cutanée, face postérieure au cérébral, face inférieure au orbiton nasal et une face médiale ou intersunisienne. Concernant les rapports des sinus frontaux, la paroi antérieure est épaisse et couverte par la peau. Par contre, en arrière, la paroi postérieure, formée d'une mince lame osseuse, entre en rapport avec la dure mère de l'aube frontale. Voilà. En bas, les sinus frontaux entrent en rapport en dehors avec l'orbite. Et en dedans, vont entrer en rapport avec l'hythmoïde. Voilà l'hythmoïde. Ainsi que les fosses nasales. Voilà les fosses nasales et leur situation. En dedans, on a la cloison intersynisienne. Voilà la cloison intersynisienne. En dehors, en cas des sinus frontaux géants, elles vont entrer en rapport avec l'apophyse orbitaire externe. Concernant les sinus sphinoïdans, ils sont développés dans le corps des sphinoïdes. Voilà le los sphinoïdal situé au centre du massif crâniofacial. Au sein de son corps, sont développées les deux cavités pneumatiques appelées sinus, les sinus finoides, sont séparées par une mince cloison. Donc voilà les deux sinus finoides et sont séparés par une mince cloison intersinusienne. Chacun de ces deux sinus vont s'ouvrir au niveau de la paroi postéro-supérieure de la fosse nasale correspondante. Les sinus occupent la moitié antérieure du corps du sphinoïde entre les fosses nasales en avant, en arrière on a la fosse cérébrale postérieure, en haut la fosse cérébrale antérieure et la fosse cérébrale moyenne, et en bas on a le cavane. Concernant les orifices de drainage des sinus paranasaux, il faut noter que l'infondibulum ethmoïdal est une gouttière oblique en bas et en arrière qui sépare la bulle hythmoïdale du processus inciné de l'hythmoïde. L'ouverture de cet infondibulum hythmoïdal au niveau des fosses nasales est appelée l'éatis qui va s'ouvrir au niveau de méa nasal moyen. Cet infondibulum-là va recevoir l'ouverture des sinus suivants. Le sinus frontal, par lequel va se communiquer à, à travers le récessus frontal au canal frontonasal le sinus maxillaire qui va se jeter à travers l'ostéon maxillaire. Et les cellules ethmoïdales antérieures en se jeter directement au niveau des hiatus simulinaire et par conséquence dans le méa nasal moyen. Par contre, le sinus sphinoïdal et les cellules ethmoïdales postérieures vont se drainer dans les fosses nasales à travers le méa nasal supérieur. Concernant les applications cliniques, les rhinites peuvent s'étendre aux muqueuses sinusales à travers les communications entre les fosses nasales et les sinus paranasaux et par conséquent vont produire une sinusite. Il peut exister une répercussion réciproque entre sinusite maxillaire et maux de dents. Par exemple, les abcès dentaires peuvent être à l'origine des sinusites maxillaires, surtout les sinusites maxillaires chroniques. La pathologie des sinus de la face est représentée essentiellement par les pathologie infectieuses telles que les sinusites aiguës et les sinusites chroniques et leurs complications. Par exemple, les sinusites, les sinusites frontales peuvent se compliquer vers une méningite ou abcès cérébral, les... les, les, les les sinusites du sinus phinoïdal peuvent se compliquer en thrombose des vins caverneux. On a les pathologies inflammatoires telles que les polyposes sinusiens et les polypes de Kylian. La pathologie traumatique est présente dans les pathologies du sinus paranaso vu leur situation anatomique qui leur expose au choc. Ainsi que la pathologie tumorale des sinus paranasaux. Donc, les sinus paranasaux sont des cavités pneumatiques dérivées des fosses nasales, creusées dans les structures osseuses paranasales et péroorbitaires, recouvertes d'une muqueuse de type respiratoire, constituent un amortisseur des chocs lors des traumatismes faciaux et participent à l'activité de résonance ainsi que l'humidification de l'air respiré.